Salut à tous Aujourd'hui, je me lance dans la confection de deux coussins passe-poilés qui comprendront une partie avant en coton enduit et une partie arrière en velours. Dans cette première vidéo, je prépare le tissu pour le devant du coussin et je vous montre comment je m'y prends. Mais tout d'abord, pourquoi enduire du tissu Eh bien, enduire un tissu permet de le protéger contre l'eau et les taches et de le nettoyer plus facilement. Cela lui donne aussi une touche satinée très élégante et il m'arrive de m'en servir pour sublimer des motifs un peu ternes. Dans le cas de mon coussin, l'imperméabilisant va me servir à imiter l'aspect vinyle de la décoration vintage. C'est parti Idéalement, il vaut mieux laver le tissu avant de commencer. Ça permet de le stabiliser et d'éviter que l'ouvrage terminé ne rétrécisse ou se déforme au premier lavage. Ici, je n'ai rien lavé. Comme je fais des coussins, ce n'est pas très grave si le tissu bouge par la suite et je peux profiter de son aspect neuf quelque temps à la place, et même si ça ne remplace pas un passage en machine, je vais repasser les tissus à la vapeur à la température maximale autorisée par les fibres. Pour cette toile de coton, je règle le fer sur coton et mets une vapeur moyenne. Avant de poser le fer sur le tissu, je le passe un coup sur la planche pour m'assurer que la semelle n'est pas sale. J'ai déjà eu des surprises sur tissu clair. Je commence sur l'envers et je repasse uniquement dans le sens le moins extensible du tissu, ici en droit fil, pour ne pas le déformer. Quand j'ai terminé, je retourne le tissu et repasse sur l'endroit. De cette façon, je lisse la fibre au maximum avant de passer l'enduit au pinceau. Pour imperméabiliser le tissu, je le place sur une plaque en verre. Tant que la colle n'est pas sèche, elle s'enlève plus facilement des surfaces glissantes. L'enduit est une sorte de gel qui se présente en peau. Il permet d'obtenir un effet déperlant, imperméabilisant ou ciré selon le nombre de couches appliquées. On peut aussi l'utiliser comme colle pour certains travaux créatifs. Pour étirer la matière, j'utilise un pinceau pour peinture acrylique de 5 cm de large. Il faut veiller à ce que les poils soient bien propres pour que des résidus ne se déposent pas sur le tissu. J'applique l'enduit verticalement, dans le sens du droit fil, parce que c'est là que le tissu est le moins extensible. Comme le gel contient de l'eau, il mouille le tissu et il faut veiller à ne pas le déformer. Appliquez la colle uniformément et déplacez-vous progressivement. Si possible, évitez les rayons directs du soleil et les courants d'air pendant que vous travaillez. La colle séchera moins vite et il sera plus facile de corriger une zone si besoin. Il vaut mieux y aller avec parcimonie. J'ai l'impression que quand on met peu de colle, on limite les chances de laisser des traces de pinceau et on obtient quelque chose de plus uniforme. Ne pas appuyer beaucoup sur le pinceau aide aussi. Une fois la colle appliquée, il vaut mieux ne pas revenir là où on est déjà passé. Ici, des traces blanches apparaissent parce que j'insiste sur le même endroit. Si je continue, je risque de laisser des traces de pinceau ou de décoller des grumeaux. Quand on en fait, les grumeaux de colle s'enlèvent bien, mais il faut agir dès qu'on les voit. En plus de le préserver des taches, cirer un tissu le rend plus résistant et lui donne plus de tenue. C'est logique car on ajoute de l'épaisseur. Un autre avantage est qu'il ne s'effilochera pas. Pas besoin donc de surfiler les bords. Après 20 minutes de séchage, je positionne le fer sur soie ou satin, sans vapeur, et je repasse le tissu sur l'endroit en le protégeant avec du papier cuisson. En plus de sécher le produit en surface, j'ai l'impression que cela uniformise le résultat. Par mesure de précaution, j'ai aussi repassé sur l'envers. Pour ce projet, j'applique une seule couche d'enduit, mais si j'avais voulu en rajouter, j'aurais répété toutes les étapes que vous venez de voir. Un tissu enduit est lavable en machine à 30 degrés. Et voilà ce qu'on observe. À gauche, le tissu enduit et à droite, un échantillon vierge. Les couleurs apparaissent plus vives sur le tissu sans enduit et j'ai l'impression que c'est effectivement le cas, mais c'est moins marqué que ce qui est visible à l'écran. D'autre part, un tissu enduit reflète la lumière, c'est justement ce qui le rend légèrement brillant et je suis devant une fenêtre, il est donc normal qu'il soit plus difficile de voir les couleurs. À l'ombre, les nuances retrouvent un peu de vivacité et le côté satiné dévoile tout son cachet. Voilà, j'en ai terminé avec l'enduit et j'espère que cette vidéo vous aidera à franchir le pas si vous n'avez pas encore essayé. Si vous avez des astuces, faites-vous plaisir et partagez-les dans les commentaires. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Soyez créatifs et à bientôt